Bonjour, je les équations de la première degré calculer la valeur de ben, Y que la l'égalité vraie Y plus 27 égale à 46 c'est quoi la valeur de Y on va chercher, on va lancer la calculatrice euh, on va faire euh, la méthode de résoudre une équation, on va, on va dire y égale à 46 moins, euh, moins euh, 27. Égale à combien On va calculer par la calculatrice. Égal à y égale à quoi égale à, Égal à 19. 1 et 9. On va cliquer valider. Et le résultat est vrai. Bravo, cliquez sur les suites. On va, su on va faire la suite. La question 20. Ou bien la question euh, 2, euh, cette équation, 28 plus x égale à 31, combien la valeur de x On va calculer la valeur de x. Euh, pour résoudre une équation, on va faire euh, <coughs> un changement de signes dans le, dans le côté de, de l'équation. C'est-à-dire quoi euh, X égale à 30, euh, 31 moins 28. Égale à combien On va lancer les, euh, la calculatrice. Euh, on va faire la, la soustraction de 31 moins 28. Égale à combien Égale à... Égale à 3. Le résultat x égale à 3. Égale à 3. Donc la valeur, la solution de cette équation est vraie. On va voir. On va cliquer sur valider. Oh là là, et bravo. Le résultat est vrai. On va continuer. On va faire la suite. La question 3 sur 5. Le score de, de cette équation est 40. Donc, euh, il reste deux, deux questions. Y moins 3. Euh, euh, on va calculer la valeur de Y qui rendra l'égalité vraie. Y moins 3,4 égale à 6,8. Quelle est la valeur de Y Donc, on va résoudre cette équation la même méthode, Y égale à quoi Égale à 6,8 plus 3,4, égale, égale à combien On va faire la somme, 6 plus 3 égale à 9, et 8 plus 4 égale à 12, et donc on va faire 10,2, 10,2 dix vague this value, this Valide et le résultat est vrai, donc euh, la solution de cette équation est 10,2. Donc on va faire la suite la question 4 sur 5. Le score de cette, euh, cette quiz est, est 60. On va calculer la valeur de x qui rend l'égalité suivante l'équation, il, il s'agit euh, 4,3 moins x égale à. 3,3. On va calculer la, la valeur de x. On va faire quoi On va faire x égale à quoi Égale à 4,3 moins 3,3. Donc, 3 moins, 4, 4 moins 3 égale à 1 Et dans le résultat et 1. Vous avez compris On va faire le changement de, de euh, <coughs> la position des nombres pour obtenir la valeur de x. Donc, égal à 1. Donc, le résultat est vrai. Je crois, est vrai 100%. x égale à 1. On va voir. On va cliquer les valider pour obtenir le résultat. Et, oh là là, c'est trop. Et donc, euh, le résultat est vrai. Donc, le résultat est vrai. Donc, x égale à 1. On va continuer. La seule question qui reste, euh, le score est 80. On va calculer la valeur de y qui rend l'égalité vraie. C'est la même chose. On va calculer la valeur de y. On va faire la méthode de résoudre une équation de la première degré. Y. y égale à quoi Égale à... 5,9 virgule moins un, c'est très facile, donc 4,9, virgule Le résultat est quatre virgule quatre Donc la résultat est vrai, ou bien la solution est vraie. La solution de cette équation est Y égale à 4,9. On va faire valider. On va se faire la suite. Donc, le score est 100%. Dans cet exercice, on va finir ici. Au revoir. Merci pour, pour l'attention de voir cette vidéo. Et on, on va faire d'autres vidéos. à la prochaine fois. Au revoir.